Est-ce que, est que je suis bien coiffé Ouais, t'es bien coiffé, c'est bon. Attention, ça, vrai, tourne. Bon, ça tourne. Ça tourne, ça y ah, ah, est, ça tourne. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos qu'on tourne ici à Washington DC, suite à la convention des conférenciers professionnels auxquels nous avons assisté pendant 5 jours, avec une délégation de 20 Français venus bah, de France, et, euh, et Guy, dont Guy, donc nous ou deux, ouais. on, est, on est là également. Et on s'est nourris de, de tous ces enseignements que nous avons reçus, ouais. des grands, grands professionnels du monde de la télé, du monde du sport. De, spectacle, des gens qui également. ont beaucoup d'humour, des gens qui ont un punch terrible. À l'américaine, vous ah, voyez, comme on l'a ah, vécu ouais, ouais, avec une cérémonie euh, digne des de ah, Oscars, c'était ah, absolument fabuleux. Et, euh, hier soir, j'étais en costume cravate, vous verrez, je, je vous montre la photo, là, regardez, regardez. je suis pas mignon, là ah, voilà. Il est beau, hein. ah, je suis mignon, ah, hein. ouais. Voilà. Et alors là, aujourd'hui, donc là, on est, euh, vous voyez là derrière moi, le Lincoln Monument, il y a une énorme statue de Lincoln. Voilà, je vous montre les images, là, maintenant. Non, on n'a pas pu monter là-haut parce qu'on est avec les vélos et c'est pas évident de monter avec tous ces touristes. Non, Donc on continue sur cette foulée de partager avec vous ce qui nous a touché et ce que nous avons retenu, en tout cas, des, des citations d'enseignements de, que nous avons reçus cette semaine, car euh, je suis convaincu qu'ils peuvent également vous servir dans la vie de tous les jours. Ah Aujourd'hui, oui, ça c'est sûr. Hein ah oui, oui c'est certain. Sûr. On a eu plein d'enseignements et les enseignements, euh, ou, ou quand on les écoute. Euh, wow. Et alors là, euh, mon ami Niels Brabant, un Allemand qui habite à Londres, qui a un cabinet de consultants euh, extrêmement euh, important. Et c'est un mec génial. Il est absolument Il est génial. Niels Brabant, euh, lors de son atelier euh, auquel nous avons cité, tu y étais aussi. Ah je crois. oui, oui, oui c'était super. Il a dit, if you design cheap, you will be paid cheap. Et lui, il m'a répondu sur ce euh, Regarde, if you invest cheap, you deserve to pay cheap. Je traduis, si vous investissez peu, ne vous étonnez pas de recevoir peu. Et il a donc commenté sur mon, je vous le montre, hein. euh, si vous investissez peu, eh bien. Vous ne méritez que d'avoir peu de récompenses. Mais moi je trouve, je vais donner ma, mon interprétation, tu, tu pourras donner ouais. la tienne. Si vous investissez peu dans votre propre vie, dans votre quotidien, comment pouvez-vous espérer un jour avoir une vie meilleure J'entends régulièrement euh, dans mes coachings, dans mes conférences et dans les accompagnements que j'offre, des gens dire Mais j'aimerais avoir une vie meilleure. Je sais pas ce qu'ils viennent. C'est la police, on vient de chercher là. Merci, moi, je me dépêche encore de plus. Ouais. Si vous investissez peu en vous-même, oh, ne vous attendez pas à ce que vous ayez des résultats extraordinaires. Euh, ça, c'est vraiment super important. Si vous voulez avoir une vie de rêve, commencez à faire des actions qui vont nourrir votre vie de rêve. Des petites actions, une par une, l'une après l'autre. C'est pas Exactement. la peine de, de faire des choses extraordinaires, mais des petites choses. En d'autres termes, si vous ne vous donnez pas les moyens de vivre la vie que vous voulez vivre, ben, vous n'aurez que, que la vie que vous méritez entre guillemets, ça peut paraître hard, ça peut paraître fort, oui, oui. mais c'est tout à fait ça. Moi je connais des gens qui me disent moi là, je m'ennuie dans ma vie, il se passe rien, oui, oui. il se passe rien dans ma vie. Et puis quand j'analyse un petit peu leur vie, ils me racontent oui, que tous leurs soirs ils sont devant la télévision avec leur play sur la table. Oui. Alors bien sûr, on comprend, on est fatigué d'avoir été au boulot, etc. Mais si tous les soirs, votre routine, c'est de passer 3 heures devant la télé, selon ouais. les dernières statistiques, si je ne me trompe pas, ça l'engage que moi, les Français passent en moyenne plus de 23 heures par semaine devant ouais. la télévision. Alors quand on passe de, de, des, des soirées devant la télé, on rencontre personne. Et ça, ce que dit Michel, c'est super important. Parce que c'est au lieu de passer les soirées à la télé, si vous allez dehors, que vous rencontrez des gens, en dehors de ceux qui se baladent toujours avec la dans les mains. Mais quand on rencontre les gens, on fait des découvertes extraordinaires on ouvre des portes sur des, sur des manières de voir les choses, sur des gens qui sont quelquefois formidables et ça permet de faire ensuite euh, plein de bonnes choses avec des amis. Exactement, exactement. je te remercie Guy, c'est une, une très belle conclusion. Alors Donc... maintenant pour l'investissement, je voudrais mettre une petite parenthèse. Et... Oui Il en profite, hein. il en profite hein. Ouais, ouais, ouais <rire> Pour l'investissement, c'est sûr que quand on donne un investissement, quelquefois les gens se disent « J'ai tout fait pour lui, j'ai donné mon cœur, j'ai donné ma fortune, j'ai donné mon temps, et voilà comment je suis euh, récompensé. » Alors ce qui est important, c'est qu'il y a des, ah, chinois qui des chinois qui passent derrière, il y en a pas énorme. le temps de couper, on va en Non, il y max. en a plein, il y en a plein, parce que c'est que des filles on dirait. C'est On, on filme ici en plan séquence ah parce ouais, qu'on n'a ouais, pas ouais. le temps de faire quelque chose de vraiment... Ah euh... oui, non, Maintenant c'est les garçons qui passent, il y en a combien 350 <rire> Allez continue sur ta foulée allez. Il y en a 350 Alors oui, ce qui est très important, c'est que quand on investit, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Quand on dit qu'il faut investir, il faut beaucoup investir, il faut se donner, mais il y a des limites parce que si vous prenez tout votre argent par exemple et que vous dites je vais investir dans tel projet et que ce n'est pas un projet qui est mûrement réfléchi, vous avez 9 chances sur 10 pour vous casser la figure. Donc il faut y aller étape par étape. Quand vous, au lieu de passer par exemple la soirée à la, à la télé, il ne s'agit pas du jour au lendemain de passer toutes vos soirées dehors. Mais peut-être commencer par dire un soir par semaine ou, ou une demi-heure par jour, je vais faire un tour dehors et je vais discuter avec les gens. Pareil pour votre investissement financier. Si vous avez un projet quelconque, ne vous dites pas, je vais mettre tout ce que, toutes mes économies sur ce projet. C'est une erreur monumentale. Remettez un petit peu, voyez comment ça se présente, voyez comment ça évolue. Et au fur et à mesure... De, de, de l'évolution, vous décidez d'avancer et de mettre davantage d'argent, ou davantage d'énergie, ou davantage d'amour dans votre projet. L'amour, c'est très important. La et passion, si, passion voilà. c'est super important. Et ça, si vous faites ça dans votre business, puisque moi, le, je m'occupe du service client pour booster vos affaires, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais attention, n'allez pas euh, de 1 à Z directement en investissant tout votre temps, toute votre énergie sur un seul projet. Ça, c'est risqué. Merci Guy. Il est bon ce Guy, il est bon ce Guy, ouais. je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez les voir parce que dans chaque vidéo, on partage avec vous une citation ah ouais. de, des gens qui nous ont formés pendant 5 jours ici aux états unis à Washington DC, profitez-en, rendez-vous dans la prochaine vidéo, à très très vite, merci Guy. A bientôt, et puis euh, maintenant on va aller manger un hamburger <rire> avec un Coca-Cola, hein. okay. Okay. Ouais, ok, salut les amis, salut.